On est beaux nous les petits occidentaux Toi, moi, eux et mes potos On est des vrais bourreaux On se plaint longuement de nos petits mots. On est tristes, énervés On se fait de vieux os Mais pourtant... Pourtant on se plaint nous les chanceux Nous les complices de tous ces assassins et ces merdeux L'huile de palme, l'exploitation d'hommes au Brésil ou au Sri Lanka Où on détruit droit humain naturel tout ça pour grossir, un coup de cuillère de Nutella. On laisse les lumières allumées, on laisse le chauffage, le temps d'aérer. Seul le fric peut changer les façons de penser. Pendant qu'en Afrique, on pollue des fleuves entiers, un coup de pétrole raffiné. On est des tueurs en série, complices de crimes et de destruction de vie. Pour avoir nos fringues et nos portables, et continuer à chier dans de l'eau potable. Mon Dieu, pauvre France, face à la crise, as-tu seulement conscience de ces peuples et cette planète que tu martyrises Les choses commencent à peine à bouger, qu'on recule, à coup de « je veux pas trop payer ». Alors je suis pour le maintien du nucléaire. Mais imbécile, tu t'achères terre et dans 30 ans ça te coûtera cher. Le démantèlement de cette énergie qu'entraîne tellement de dégâts et de maladies. À coup de Tchernobyl, ou de Fukushima. Mais les autres, on s'en branle, on veut garder notre pognon, on veut toujours plus de consommation. Pour avoir nos fringues et nos portables, et continuer à chier dans de le l'eau potable. On s'indigne devant une défaite de l'équipe de France On s'en fout des gamins du tiers-monde et de leurs carences Pendant qu'on se plaint de cet arbitre-là Des hommes meurent à coups de malbouffe ici Et de famine là-bas On gueule et on klaxonne dans les bouchons On oublie toutes ces femmes victimes de persécution, La mère au foyer qui prend une baigne par-ci par-là Ou celle qu'on enferme À coups de burqa Ce qui se passe autre part, mais rien à foutre C'est pas nos histoires Tant qu'on peut acheter nos fringues et nos portables Et continuer à chier dans le potable On est vénère en soirée parce qu'on n'a pas de lit pendant qu'il y a des gamins qui passent leur journée à cultiver du riz ou du cacao qui nous donnera une crise de foie quand on se gavera un coup de granola. On a le seum quand on diffuse pas notre série pour nous parler de la guerre et des morts en Syrie. D'ailleurs, il faut monter l'addition à la station en se rebellant un coup de révolution. On préférerait qu'ils restent muselés pour que ça nous coûte moins cher de polluer, d'acheter nos fringues et nos portables et de continuer à chier dans de l'eau potable. On en veut pour cette disserte à la prof de philo Bah ouais c'est chiant, ça fait moins de temps passer avec les potos Et pendant ce temps, on pense pas à ces enfants là-bas en Chine Qu'on exploite à pas cher, à coup de boulot à l'usine On veut s'amuser en soirée, on veut fumer du pilon On lâche du pognon au dealer pour le chichon Et derrière ça, on paie des réseaux de prostitution et de trafic d'armes Des gens qui, à coup d'attentat, ne sèment que des larmes On est des tueurs en série, complices de crimes de destruction de vie Pour avoir nos fringues ou nos portables et continuer à chier dans de l'eau potable Alors voilà, à chaque instant, chaque moment, on se plaint On trouve toujours notre lot de malheurs quotidiens Mais on a la chance de ne pas crever de faim et on se lamente quand même avec nos chagrins Nous, véritables complices du malin La caution de millions d'actes malsains Maintenant qu'on est dans le contexte Je me plains de nous avec ce texte Nous Les enfants riches de cette douce France Tous des tueurs en série qui sont en transe Devant les nouvelles fringues et les nouveaux portables Nous Nous qui osons chier dans de l'eau potable